Je me trouve avec Jérémy, le fondateur de l'école blockchain à l'IRA, donc à Paris. Yes. Donc ce soir, c'est la soirée d'inauguration avec okay. la première promo de la première année. Oui. Euh, tu as fondé l'école en combien de mois Tu nous racontais tout à l'heure. Ça a été un projet incroyable niveau délai. Bah, en gros, entre le moment où euh, l'idée du projet germe gère, mais où on en parle aux premières personnes et le moment où euh, les apprenants rentrent en classe, il se passe six mois. D'accord. Dont deux mois de vacances. D'accord. <rire> Comment, comment on fait concrètement sur une technologie qui euh, est en pleine évolution et qui change euh, tous les, peut-être pas tous les mois, mais on, on en parlait tout à l'heure, qui est une, une vraie science vivante pour le coup, ouais. euh, pour maintenir le, le programme en place, même pendant les six mois où la matière, les matières sont amenées à changer? Bah, en fait, il euh, y a quelques fondamentaux euh, qu'on enseigne et qu'on continue d'enseigner. Enfin, enseigner ce que c'est qu'un hash ou enseigner ce que c'est qu'un arbre de Merkel. A priori, on en a besoin maintenant et on va continuer d'en avoir besoin euh, d'ici deux ans. Je ne vais pas me projeter au-delà de deux ans. Euh, et euh, et d'autres parties du programme qu'on évite soigneusement d'écrire parce qu'en fait, euh, les versions ne sont pas encore sorties. Donc par exemple, tout ce qui concerne Ethereum, on attend que ça sorte avant de finir de l'écrire. Euh, voilà. D'accord. Quel est le, le bagage technique qu'il faut pour pouvoir candidater à Alria Donc là, pour la première année, c'est fini. Vous avez 18... Personnes qui ont été à. Euh, c'est ça, alors le été... premier trimestre, hein, parce qu'en fait la formation trimestre. elle dure 10 semaines. Okay. C'est une formation qui est une formation en spécialisation qui est destinée à des gens qui sont déjà développeurs. Okay. C'est un peu la, la petite limite qu'il qui est important de souligner, c'est qu'on euh, arrive à la fin en fait, d'un parcours euh, de développeur. On s'adresse à des gens qui ont déjà okay. des notions d'algorithmie, etc. Euh, et, euh, et donc c'est ça, dans 10 semaines, on forme du coup après des personnes okay. qui deviennent développeurs blockchain. Ok. Elle est obligatoirement présentielle sur Paris ou on peut faire une hybride présentielle et à distance? Alors, non seulement, en fait, de base, elle est hybride. Okay. C'est-à-dire que les apprenants, ils sont là deux jours semaine, et trois jours, ils sont à distance sur une plateforme qu'on a développée sur laquelle ils ont les accès de cours, sur laquelle ils publient du code, ils revoient leur code, etc. Et on a aussi une version entièrement en ligne qui, en fait, les apprenants ont accès au même contenu, une formation, euh, avec l'interaction avec les profs, avec euh, l'accès au forum, etc., etc. Euh, et donc voilà, donc on peut la suivre même si on est par exemple à Grenoble, c'est le cas de certains de nos, de nos apprenants, euh, on peut la suivre malgré tout à distance. Ok, on n'est pas obligé euh, d'aller ouais. découvrir le merveilleux marché immobilier euh, parisien. Non, même bon, si euh, on sympa. aurait tort de se priver parce que ouais. franchement payer un mètre carré, euh, 1000 euros, c'est ouais, est, est, est est, agréable. Quel est le prix Quels sont... Il y a des accès, donc euh, ici on, on se trouve à, dans les locaux de, de la France ce soir tout à fait. Ouais. Donc euh, vous avez des passerelles avec Pôle emploi, vous avez des deals avec eux pour pouvoir arriver à, à, à faire payer cette formation alors, euh, comment ça marche donc, Le coût de la formation, euh, TTC, il est environ à euh, 5300 euros. Okay. Ça, ça couvre euh, le prix euh, des locaux, de l'ingénierie pédagogique, euh, des profs, enfin euh, de, euh, tout, ce qui va faire en sorte euh, que la formation existe. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, en fait, il faut regarder, il y a des différentes modalités de financement, sans rentrer dans le détail parce que ça prendrait 3 heures. Euh, en gros, il y en a deux principales. Euh, Paris -Code, donc on est un partenaire avec Paris -Code, qui est la mairie de Paris et euh, Pôle emploi à travers un dispositif qui s'appelle l'AIF. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est euh, en fonction des dossiers des uns et des autres. Euh, et euh, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si vous venez avec une promesse d'embauche, si vous avez une promesse d'embauche d'une boîte qui vous dit euh, « je vous embauche si, euh, je prends, euh, si vous faites cette formation et si vous montez en compétence sur la blockchain, euh, venez nous voir, on sait faire pour euh, financer la formation. » D'accord. Concrètement, si tu peux nous donner des exemples, il y a quoi comme comme cours Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure pour la, la mise à jour. On va avoir un prof de, de quoi quand on vient... Euh avoir un prof on, de quoi ouais, ouais, ça, ça, les matières, ça va, ça va être quoi <rire> Hormis la programmation, voilà. Si tu peux nous détailler un petit peu le, le programme, une semaine, une semaine de formation ou le premier mois, ouais. euh, ça va, ça va se détacher comment que tu peux en, nous ça en gros, il euh, y a, euh, allez, on va dire trois blocs principaux. Okay. Euh, on a un bloc qui va concerner ce qu'on a appelé développement blockchain, ouais. qui renvoie à des notions fondamentales, genre euh, cryptographie, genre. Euh, euh, Comment ça fonctionne la cryptographie asymétrique C'est quoi une fonction de la charge Pourquoi c'est pertinent Qu'est-ce que c'est qu'en fait un réseau pair à pair sur lequel on déploie une blockchain Donc tout ça, c'est des notions fondamentales pour vraiment comprendre de quoi on parle. Et ensuite, tout un deuxième bloc qui va concerner plus vraiment spécifiquement le développement Smart Contract. Et alors là, on a fait le choix terrible de nous mettre sur, sur Solidity uniquement. Et, et du coup, je sais qu'on fait les Smart Contracts avec d'autres technos, mais à notre sens, Solidity aujourd'hui est le projet qui est le plus mature. Avec où, du coup on peut se permettre d'enseigner euh, voilà mais du coup je lance un appel euh, euh, aux autres projets dont on aimerait aussi beaucoup pouvoir enseigner euh, les techniques. Ok, est-ce que... Tesos euh, Arc... Est-ce qu'il euh, y a d'autres euh, donc en présentiel sur Paris, est-ce que vous avez d'autres projets ensuite de vous étendre dans d'autres villes Tout à l'heure on parlait, il euh, y avait une personne dans la salle de Marseille. Oui complètement et on a, on a des partenaires à Marseille donc qui développe un accélérateur Blockchain à Marseille, okay. et euh, donc l'idée ça serait de développer les deux en, fait, en, en parallèle, d'avoir un accélérateur blockchain et, un, et une école pour former les compétences dans l'accélérateur à besoin, et du coup l'accélérateur fournit les débouchés dans l'école à besoin, donc ça se complète bien. Euh, c'est C'est ça, et, euh, et du coup ça permet de structurer des écosystèmes derrière. Là on va le faire à Marseille courant 2019, l'idée c'est après d'aller un peu dans l'ensemble des grandes villes en France, Lyon, euh, etc. Ok. La formation à la fin, on a une certification, un diplôme Oui. Alors, on a euh, une certification qui est reconnue par l'école, euh, mais qui n'est pas reconnue par l'État. Sans rentrer dans le détail, globalement, il faut à peu près trois ans euh, avant d'avoir une reconnaissance euh, étatique, euh, officielle, lourde, etc. Euh, il faut avoir du recul sur euh, est-ce que les apprenants trouvent bien du boulot. Ça devrait bien se passer euh, si, si on en croit les différents euh, partenaires qu'on a. Euh, mais donc voilà. Donc, il y a un processus administratif à suivre qui fait que globalement, il y en a pour entre deux et trois ans. Ça marche. Merci beaucoup pour ces informations. Merci vous à vous. en plus, le site web juste en dessous. Et je vous invite à vous renseigner là-dessus pour faire partie éventuellement de la deuxième promotion. Yes, et d'ailleurs, euh, si faites. vous visionnez cette vidéo avant, euh, le, euh, avant la fin de la semaine, il est encore temps de euh, candidater à la formation en ligne. Donc Si vous allez sur le site alira.fr, dans Candidater, vous avez accès euh, à la formation en ligne. Et, euh, et du coup, vous pouvez vous inscrire sur cette formation-là qui délivre vraiment le même contenu que le contenu qu'on délivre en présentiel. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi.